Alors bonjour, aujourd'hui, à un petit tutoriel pour bien comprendre la différence et comment fonctionne évidemment ce qu'on appelle le recalcul anticipé et ce qu'on appelle la demande de réexamen. Ces deux procédures qui se ressemblent un petit peu, mais il y a quand même une grosse différence, c'est que la demande de recalcul anticipé, c'est je suis en train d'être indemnisé, je ne suis pas du tout encore arrivé à ma date anniversaire, mais je décide par anticipation de demander un recalcul. Il peut y avoir plein de bonnes raisons pour demander un recalcul. La plupart d'entre vous les connaissent. La demande de réexamen, c'est différent. C'est quand, malheureusement, arrivé à sa date d'anniversaire, on n'avait pas ses 507 heures. Donc, on va continuer d'essayer de trouver du boulot et à un moment donné, on va avoir à nouveau retrouvé ces 507 heures. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir faire ce qu'on appelle une demande de réexamen, c'est-à-dire dire à Pôle emploi, ça y est, c'est bon, j'ai mes 507 heures sur 12 mois, on peut, vous pouvez me réadmettre. Dans les deux cas, ça se trouve au même endroit sur le site de Pôle emploi. On va aller dans « Mon dossier de demandeur d'emploi ». Vous allez cliquer ici sur cette petite ligne « Mes allocations » et vous allez cliquer sur le bouton « Déposer une demande d'allocation ». Alors, il peut arriver sur certains espaces personnels que le bouton n'apparaisse pas. Voilà, c'est quelque chose qui arrive. Ce n'est pas grave, dans ce cas-là, vous appelez au 3949 et le conseiller Pôle emploi vous donnera immédiatement accès à ce bouton. Alors, il y a trois choses à bien comprendre sur le recalcul anticipé. D'abord, la date de demande, qui est vraiment une date officielle, va être prise en compte à partir du moment où vous aurez vraiment validé toute la procédure. C'est-à-dire que sur votre espace, vous êtes vraiment arrivé au bout et vous avez dit oui. Je vous conseille de ne pas être sous contrat le jour où vous faites cette demande. Parce que la demande pourra peut-être être validée, mais peut-être être invalidée par la suite, ce qui vous obligerait à appeler le médiateur de Pôle emploi, qui en général, au final vous donnera raison, mais ça sera de la paperasse à s'échanger, ça serait un petit peu dommage, ça va poser des soucis. Donc, partez du principe que vous le faites sur un jour off. Troisième chose, quel est le dernier jour travaillé qui sera pris en compte par Pôle emploi au moment où vous faites votre demande C'est votre dernière date de travail que vous avez, vous, déclaré sur votre espace Pôle emploi. Mais attention, la dernière date également qui a été justifiée par votre employeur. Je vous donne un exemple, on est le 2 janvier je veux déposer euh, une demande de recalcul pour le mois de décembre. Le problème, c'est qu'a priori, le 2 janvier, surtout avec les fêtes, il y a très peu de chances que Pôle emploi ait reçu mes AEM de décembre. Ils vont dire OK pour le recalcul anticipé, mais ils vont repartir sur le 30 novembre. Attendez un petit peu. Allez sur votre, euh, sur votre passé professionnel qu'on a vu dans une autre vidéo et regardez si les AEM sont bien arrivés et éventuellement le 15 janvier. Effectivement, là, vous pourrez dire voilà, je vois que toutes les AEM de décembre sont arrivées dans le système Pôle emploi. C'est un jour où je ne travaille pas, on est samedi, mon contrat s'est terminé le vendredi soir, alors je lance ma demande de recalcul anticipé et ce qui sera pris en compte sera donc le dernier jour de travail justifié et que j'ai déclaré, c'est-à-dire le 28 décembre, puisque c'est le dernier jour du mois précédent. Il n'y a pas que les recalculs anticipés, il y a les demandes de réexamen. Le petit conseil, c'est de faire cette demande de réexamen 48 heures après avoir fait la déclaration qui permet d'avoir 507 heures. Pourquoi Parce que le système de Pôle emploi se base sur le dernier jour déclaré. Attention, contrairement à la demande de recalcul anticipé, c'est le dernier jour déclaré qui compte et non pas le dernier jour justifié par l'employeur. Donc, la bonne solution, c'est de dire, je fais ma déclaration, ça y est, grâce à cette déclaration, je sais que j'ai 507 heures sur 12 mois, j'attends 48 heures, comme ça, je suis sûr que le système informatique de Pôle emploi prends tout bien en compte et là, je peux lancer ma demande de réexamen, toujours avec ce petit bouton « Déposer une demande d'allocation ». Et là, ce qui sera pris en compte, ce sera bien le bon contrat, c'est-à-dire celui qui me permet d'avoir effectivement mes 507 heures. Dorénavant, le réexamen à la date anniversaire n'est plus automatique. Ça veut dire que vous avez une démarche à faire. Je vous rassure, c'est une démarche qui est très, très simple. 15 jours avant votre date anniversaire, vous allez recevoir un courrier de Pôle emploi, soit dans votre espace personnel, soit dans votre boîte aux lettres si vous fonctionnez encore en papier. Vous allez aller dans la rubrique « Mes deux dernières années » qu'on a vu dans une autre vidéo et vous allez vérifier tous les mois que toutes les AEM qui sont censées être présentes dans votre passé professionnel, s'y trouve bien. Attention, la rubrique s'appelle « Mes deux dernières années », mais je ne vous dis pas qu'il faut aller vérifier sur les deux dernières années que toutes les AEM sont là. Sur les deux dernières années, ça ne sert à rien. Toutes les AEM depuis, évidemment, votre dernière admission. « Mes deux dernières années », c'est juste le nom de la rubrique. Qu'est-ce que vous faites si vous vous rendez compte qu'il manque une AEM C'est-à-dire que vous, vous avez l'AEM papier, ou vous l'avez en dématérialisé via XOTIS ou des choses comme ça, mais il se trouve que cette AEM n'est jamais parvenue à Pôle emploi. Et eh bien là, vous allez prendre cette AEM, vous allez la scanner et vous allez l'envoyer dans la rubrique « Mes échanges avec Pôle emploi ». Et une fois que vous avez envoyé toutes les AEM qui manquaient dans la rubrique « Mes deux dernières années », là, vous, vous savez que votre dossier est complet. Donc à partir de là, vous pouvez cliquer sur le bouton pour valider votre demande. Pôle emploi va prendre un petit temps évidemment pour bien valider les AEM que vous avez envoyés, mais votre dossier va être traité et il va être traité a priori relativement vite puisqu'en fait très vite un agent va se rendre compte que votre dossier est complet et donc au bout d'une dizaine de jours, une quinzaine de jours maximum, votre dossier sera validé et vous serez payé rétroactivement à partir du moment où vous aviez droit à vos allocations.